Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct du salon Batibo 2017 sur le stand de chez Neff avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, Pierre est un spécialiste des électroménagers Neff, c'est d'ailleurs lui qui s'occupe de nous au magasin. Alors on est venu voir uniquement les nouveautés. Explique-moi tout d'abord la première chose ici, on va voir un tiroir sous vide. Effectivement, on a une toute grande nouveauté ici chez Neff cette année-ci, qui est donc un tiroir de 14 cm de haut, dans lequel on peut aller jusqu'à 10 kg de nourriture. Okay. Le, le principe est très simple. C'est un tiroir sous videur. Vous allez faire le vide d'air dans les conserves ou dans les sacs en plastique que vous pouvez utiliser dans le surgélateur, congélateur directement ou dans le four à vapeur. Donc c'est donc un, un produit qui existe déjà dans la gamme de tous les jours en électroménager, donc des sous videuses, mais vraiment mis dans l'encastrable. Dans l'encastrable, toujours voilà. disponible, toujours prêt à fonctionner intégré dans la cuisine équipée des consommateurs. Alors au niveau de l'encastrement, on voit qu'on est sur le même principe qu'un chauffe plat c'est vraiment le même principe, donc on pose bien le four dessus. Absolument. Il n'y a pas besoin de planche entre les deux. Non, l'appareil du de dessous sert de support pour l'appareil qu'on met au-dessus. Et bien sûr, les fours à vapeur ont été adaptés avec le programme pour cuisson sous vide. Ok, donc on met, on met sous vide à ce moment-là, ouais. on met son magret de canard par exemple avec toutes ses préparations, avec on sa met sauce, tout ça sous vide et légumes. on met dans le four à ce moment-là avec la cuisson sous vide. Avec la cuisson sous vide, okay. c'est un nouveau programme prévu dans tous les fours alors, vapeur nef. si par exemple les gens ont déjà un four nef qui n'a pas la cuisson sous vide, par alors, exemple À ce moment-là, il faut prévoir de cuire dans le four à basse température, okay. 60 à 80 degrés. Ok, alors on parle d'un four normal ou d'un four vapeur, on peut faire les deux à alors, ce moment-là. On peut faire dans un four normal, mais... Pas plus que 80 degrés. Okay, parce qu'on a déjà beaucoup de clients qui ont nef, qui ont nef, qui sont d'ailleurs très contents ils... de leur nef, qui voudraient investir dans un, un souvenir, mais ils ne sont pas coincés, ils ne doivent pas racheter un four. Ils ne forcément. doivent pas racheter un deuxième four, absolument. Magnifique, passons à la deuxième nouveauté. Alors, une fois ici, Thomas, nef est fait précurseur parce qu'il sort pour la première fois sur le marché belge des hôtes décoratives de couleur. Ce sont des hôtes en verre sur lesquelles on peut venir mettre ses magnètes et ses, ses aimants pour mettre ses recettes et on peut écrire dessus. La liste de courses, par exemple, directement sur la haute. Ok, mais alors, attends, il y a quelque chose que je ne vois pas. Il n'y a pas d'évacuation dans ce type de... Alors, celle-ci n'a pas d'évacuation puisqu'on les a montées en recyclage. Ok, donc mais elle est disponible en deux versions. Elle est disponible en trois versions. Voilà. Alors, avec évacuation... Avec cheminée, okay. en recyclage. Avec cheminée ou en recyclage sans cheminée. Ok. Recyclage avec la cheminée, on doit mettre le cleaner filter comme voilà, d'habitude, qui est disponible dans le catalogue que tu connais très bien et qui est pas au magasin. Problème. Alors je vois ici, donc on voit bien le filtre en dessous et la voilà. l'aide on est ouais. bien d'accord. Maintenant, je trouve, et dis-moi un peu si je me trompe, mais je trouve que l'aspiration est très petite. Là, quand je le vois installé sur ah, l'attaque, oui. je vois que alors, si on couille par exemple ici, la haute ne va pas forcément prendre. Alors, regarde, Thomas, il y a ces magique. Je peux entrouvrir ma haute parce que derrière le panneau j'ai un énorme filtre à graisse qui va me permettre d'avoir une surface d'aspiration énorme. Donc tu es en train de me dire qu'on peut cuisiner euh, le panneau entr'ouvert Le panneau entr'ouvert, effectivement, voilà. J'ai mon panneau qui est entrouvert comme ceci, même la casserole qui est ici devant, l'aspiration se fera directement okay. vers la partie. Il quand même un petit peu nettoyer centrale. cette partie-ci. Ah, vraisemblablement <rire> qu'il y aura un petit coup de lavette à donner, oui. À, à un moment donné, d'accord. Donc actuellement disponible en trois versions, est-ce que tu as déjà une idée si elle va être développée en d'autres couleurs, par exemple Non, je pense que ce sont les trois couleurs de base qu'on va garder okay. noir, orange et jaune. Par contre, on a une version plus élaborée qui est celle-ci. Qui elle n'existe que en noir. D'accord, quelle mais est la différence Celle-ci le... est équipée d'un système d'éclairage ambiante. Donc derrière la haute, on a 30 couleurs possibles et imaginables pour okay. éclairer directement le mur. Et elle est équipée oui. du tout nouveau système de capteur d'odeur. Donc la haute détecte si la nourriture émet une odeur et s'enclenche automatiquement. Okay. Le principe est le même, on peut de toute façon faire on le recyclage, l'évacuation. Faire... Voilà. Mais je le vois le que le display est également un petit peu différent. Ouais. Le display Sur est différent ceci. parce que c'est une gamme supérieure. Alors, ici, Pierre, on en a quelque chose de vraiment alors, différent. Alors, c'est nouveau. Alors, on va pas se mentir, hein, les, les gens qui nous suivent et qui nous suivent via les réseaux sociaux voient déjà que ça existe sur d'autres marques, mais c'est en train vraiment de se développer. Et apparemment, chez vous, c'est vraiment disponible déjà actuellement. C'est donc les fameux fours sans poignée. Alors, explique-moi aussi l'utilité d'avoir des fours sans poignée, parce qu'il y a des poignées sur tous vos fours, dont la fameuse poignée slide qui, qui ne gêne pas. Donc, quelle est vraiment l'utilité de ce produit Alors, de plus en plus actuellement, dans la conception des cuisines, on cherche des cuisines design. Avec des appareils nefs qui sont des appareils haut de gamme, sans poignée, vous pouvez maintenant créer des cuisines avec des panneaux coulissants qui vont venir oui, cacher complètement a... les électroménagers. Je pense que vous pouvez ça en... montrer ça au showroom. Il n'y a pas besoin d'une armoire plus profonde. Vous avez une armoire tout à fait normale et vous n'avez rien dans le chemin de votre cuisine. Vous pouvez avoir le frigo sans poignée, le lave-vaisselle sans poignée et le four sans poignée. Tout ça rentre dans un design complet. Okay. Actuellement, on a des cuisines avec des gorges, on a des cuisines sans poignée, donc on, on développe vraiment ça. Euh, comment ça s'ouvre Comment ça fonctionne en fait Alors c'est très simple. On soulève le petit panneau rectangulaire ici et la porte du four s'ouvre. Vers le bas, comme un four traditionnel. Ça, c'est un four d'une taille de 45 cm. Vous avez aussi le four de 60 cm qui, lui, malgré la poignée absente, reste en slide and hide. Donc L'apport du four disparaît complètement à l'intérieur, ce qui permet un accès très facile. Maintenant, la majorité de la gamme chez Neff reste, bien évidemment, avec des poignées. Mais c'est vrai que si on veut pousser le petit détail un peu plus loin, on sait maintenant avoir les fours sans poignées. Il y a combien de fours actuellement sans poignées Il y aura 5 fours sans poignées, 4 en 60 cm et 1 en 45 cm dès le 1er mars. Il est très probable qu'on les retrouve en magasin parce qu'on a quand même beaucoup de cuisine sans poignées, donc il sera très probable. Magnifique Donc on va un peu résumer tout ça, comme ça on fait un peu le tour. On a donc cette fameuse hotte décorative. Okay. Excusez-moi, On s'est donc ouvri le panneau, on s'est même posé son livre de cuisine dessus, tout ça, on va montrer. Euh, on a le four sans poignet qui est donc un four de qualité neuf, ça on ne change pas l'idée, mais avec un design bien plat pour, pour garder l'idée de la cuisine. Absolument. Et le tiroir sous vide. Merci beaucoup à tous et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à neuf et à toutes les nouveautés. A très bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo Facebook, Youtube et Pinterest. Et à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres nouveautés sur Batibou. Ciao